Do ré si fa mi sol fa ré re, re. do ré re, la. la Do ré si sol mi mi fa ré mi la fa fa ré re, re, do do Do ré si fa fa ré re, re, do do fa re, mi sol mi, mi. Do ré si fa fa re, fa re, mi sol ré re, re. Nos récits, si. Fafaré fa, fa, re, re, mi, mi. Fa, re, mi. Sol, fa, fa, fa.